On le veuille ou non, on est en train de construire le futur. C'est intéressant d'avoir clair dans quelle direction on est en train de construire le futur. On se sent avec euh, euh, une responsabilité d'agir là où on vit pour construire le, le monde auquel on aspire. Quoi. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire qu'en l'essayant, le, en, en le tentant avec les gens qui sont dans cette sensibilité, qui, qui sentent qu'il faut ouvrir des nouveaux horizons plutôt que d'essayer de, de repeindre les, les anciens horizons. Quoi. Et les humanistes, on est dans cette sensibilité. Oui, cette, cette diversité d'ateliers, par exemple, de thèmes touchés, pour nous, c'est un parti pris, c'est-à-dire, euh, c'est aussi une, notre conception de qu'est-ce que c'est une université, c'est un partage de savoir, mais de savoir d'expérience et pas de savoir livresque. Hein. Et pour nous, l'expérience de la transformation simultanée du milieu social et de l'individu, elle touche tous les aspects de l'être humain. C'est-à-dire, on a mis des ateliers qui concernaient l'activité du corps, on a fait des ateliers artistiques, on a eu des ateliers politiques. Hein. Euh, on voulait aussi euh, lier, euh, parce que c'est pour nous fondamental, le thème existentiel, donc on a parlé du sens de la vie, on a parlé de la mort. Hein Alors pourquoi le thème de la mort dans des, dans des universités euh, qui prétendent euh, penser euh, le futur, un meilleur futur pour l'être humain Si la violence euh, naît notamment de la peur, une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est quand même la peur de mourir.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 de, re, de donner, d'offrir notre proposition hein, qui est une conception de l'être humain aussi, hein, qui part pas de simplement quelque chose de plus que la pierre ou que l'arbre, hein, mais qui est cette impulsion de liberté qui peut permettre d'avoir un respect de la pierre et de l'arbre aussi, et bien sûr ben, nous les uns envers les autres. Hein. En fait la mort c'est aussi euh, quel sens donner à la vie c'est.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 dans, dans, dans la tradition dont je suis issue d'un dévoilement et ça c'est grâce à, à ce qui s'est passé dans cet atelier et donc et dont je suis vraiment reconnaissante. Co-construisons ce futur dans lequel on expérimente que la transformation personnelle et la libération de l'être humain c'est une expérience, c'est pas des bouquins avec des théories compliquées. Je suis venue pour proposer un, un atelier, un atelier qui s'appelle « Prise de sens ». Voilà, donc j'ai fait découvrir cet outil que je, je mets au point depuis une, une dizaine d'années, dans ce cadre-là, parce que euh, ce sont des gens qui s'intéressent à, à l'avenir euh, et au meilleur de l'humanité. Alors, j'ai fait travailler les gens sur deux mots euh, en lien avec euh, l'événement. Euh, le premier mot, c'était le mot euh, « humanisme ». Donc on, on s'est intéressé à ce que ce, comment ce mot-là vibre. On a été puisé dans le dictionnaire intime de chacun, et du coup on a mis tous ces mots-là en commun, ça a créé un bain de culture commune. Donc on s'aperçoit que les mots euh, sont vivants euh, pour chacun, et, et que les gens n'ont pas la même forme d'esprit. Donc ils n'ont pas la même façon de, de parler d'un même mot, en fait. On devrait, je pense, l'utiliser à chaque fois qu'on en entre dans une discussion, notamment à plusieurs, parce que ça permet d'exprimer, de, de dire ce qu'on entend derrière un thème, derrière un mot, voilà, déjà de dire ce qu'on est, de, que l'autre l'exprime, et du coup de vraiment découvrir le paysage de l'autre, de pouvoir s'en nourrir, élargir son propre paysage, sa propre représentation d'un mot, d'un sujet, et du coup de trouver un socle commun pour commencer à à dialoguer, à débattre, à échanger, à construire. Quand on communique avec les autres, euh, il est fort possible que finalement, on ne se comprenne pas forcément dans les détails parce que derrière un mot, on met tous des sens très différents. Euh, parce que les mots, ce sont des objets précieux, vraiment pour moi. Euh, et l'idée de pouvoir les partager avec d'autres personnes, sans trop savoir comment, mais en tout cas, me dire que ça pouvait être l'objet central et qu'on pouvait graviter autour, ça c'était vraiment. Euh, voilà, c'était un petit cadeau que je me faisais en venant pour ça. Et là, c'était un atelier sur euh, euh, le revenu universel. Le revenu universel, global, inconditionnel. Je crois que je ne me suis pas trompée dans les mots. Et j'avais déjà entendu ce mot de revenu universel, ça me parlait, mais qu'est-ce qu'on met derrière Comment on met des choses derrière Et on met tellement de choses suivant le contexte dans lequel on le regarde, ça peut être un contexte politique, droite, gauche, centre, euh, et là c'était plutôt vu d'un autre, autre regard, sous un regard humaniste. Un exemple, c'est l'atelier de politique et mystique sociale où il y a eu des échanges d'expériences concrets sur la pratique de la politique. C'était intéressant de pouvoir laisser de côté le thème de politique comme on a la tendance à en entendre et surtout de commencer à discuter échanger sur nos capacités qu'est ce qu'on peut faire chacun on a regardé les aspirations auxquelles on voit pour le monde politique et dans le monde dans lequel nous vivons à quoi nous aspirons et donc l'idée de construire ce monde avec plein de projets différents en comptant sur l'union de tout le monde, sur les possibilités qui sont là devant moi, et que la, la, la réunion de tout un ensemble de personnes qui coopèrent, ça donne la sensation d'être submergé par les possibilités pour pouvoir construire un autre monde, et non l'inverse d'un gros effort à faire tout seul. Et donc se fondre à l'intérieur d'un tel groupe, qui opère de cette façon-là, donne énormément plus de puissance. Par exemple, j'ai participé le, le dimanche à un atelier sur action locale, vision globale. Et cet atelier, effectivement, c'était quelque chose où, avec une voisine, on, on était plus ou moins en recherche sur qu'est-ce qu'on peut faire localement. Ce que j'ai entendu, ça, ça répondait un peu à mes, questions, à mes questionnements. Comment mettre une, euh, -ce une action locale comment les mettre en place, dans quel but, et puis euh, du local passé au global, c'était voilà, c'est une réflexion qui est qui démarre et qui est en devenir. Quoi. Donc ça serait intéressant de pouvoir à nouveau euh, échanger avec d'autres personnes sur ce genre de, de problématique. Et euh, comment les universités d'été sont orientées vers le futur Cette image de futur et de créer ce monde où on veut, où on aspire, ça donne des images que des créativités à des gens et puis se mettre en place. Donc ça donne des idées, ça donne des inspirations et pour partager avec d'autres. Il n'y a, a pas d'action sociale transformatrice si l'être humain ne se transforme pas dans une direction d'accroître la liberté, la joie, la force, la réconciliation avec les échecs passés, avec toutes les douleurs et les violences qu'on voit autour de nous donc il s'agit de ça, de, on n'essaie pas de, de rattraper ce qui est en train de s'écrouler, mais bien de tisser ce, cet humain du futur. Parce qu'un monde à inventer, ça demande du soin et de la conscience. Et quand on est ensemble pour y réfléchir, c'est plus fort. L'autre, en fait, m'apporte un éclairage, m'apporte des, des, des informations, une perception que je n'avais pas, et qui me fait euh, voir des choses en moi, dans mon histoire, ou, ou les voir différemment, ou les comprendre. Ce qui est super important pour moi, c'est de, de décider qu'à un moment donné, on est en capacité de réfléchir ensemble, construire ensemble. Euh, dans un système horizontal Voilà, les gens étaient toujours à l'écoute des uns des autres. Euh, les gens ne s'interrompent pas et avec un grand respect de la parole de l'autre, de la façon dont les gens pouvaient euh, exprimer des idées parfois contradictoires, mais sans, sans jugement en fait, euh, il y avait la possibilité de… Bah, il y a ce partage, et puis de pouvoir approfondir la discussion même si on n'est pas tout de suite d'accord. Voilà, c'est pas un point de vue figé, c'est un point de vue en évolution. C'est-à-dire montrer que c'est possible, dans une expérience de trois jours, d'intégrer une, une diversité extrême de personnes, de points de vue, d'histoire, de vision de futur, d'intérêt, et que tout ça, ça baigne dans une atmosphère où euh, il y a la joie, il y a le respect, il y a l'envie de, de découvrir l'autre, il y a l'écoute. On n'essaie pas d'imposer des points de vue, on n'est pas dans des dialectiques. Hein ça nous plaît d'être des gens horizontaux sans chef. <rire> hum, J'aime plus trop le mot bienveillance parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, mais c'est ce, vraiment ça qui se dégage. D'ailleurs, de, de ce lieu, en fait, le lieu est très paisible et on sent qu'on peut... Enfin, chacun a sa place en fait ici, ça se sent vraiment, il y a beaucoup de confiance et, euh, et c'est super agréable. Et, et cette capacité à pouvoir parler de tout, on trouve pas… Enfin c'est rare en fait, c'est vraiment rare de pouvoir rentrer dans l'intime aussi rapidement avec des inconnus. Bah, je crois que c'est venu de, de l'élan, du désir de personnes, bah, de, du mouvement humaniste qui ont eu à cœur d'édifier, de, euh, euh, de construire des espaces de rencontre au service euh, de l'humain. Et je crois que cette, cette, euh, cette, euh, ce lieu-là, ce, ce parc de la Belle Idée, euh, porte aussi euh, l'atmosphère maintenant de dix de ans de, déjà de travail autour de la non-violence, autour de la nouvelle spiritualité, autour de l'humanisme universaliste, et je pense à un, un endroit de ressourcement euh, qui est important dans le moment actuel. Et oui, comme dit un ami de ma région, étant donné que les meilleures choses ont une suite, on va se revoir bientôt.